Rebonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette deuxième partie du Wrestle Rock Podcast, émission 8.5, euh, consacrée uniquement à la musique. Mon nom est Benoît Lafarrière. Je suis en compagnie de mon ami de toujours, Jonathan Drapeau. Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, bien content de te retrouver. super. Écoutez, euh... Comme je le dis souvent, grosse émission, gros contenu, euh, beaucoup de, de spectacles qui s'en vient prochainement, donc euh, c'est motivant. Puis euh, on vous invite dans le fond à écouter aussi notre émission de lutte qui est super intéressante, euh, captivante, beaucoup d'anecdotes, des fous rires, euh, ça vaut la peine de nous suivre, euh, on est disponible sur YouTube, euh, Spotify, euh, Alouette. Euh. Donc euh, commençons euh, vivement dans le sujet. On oh, va enchaîner avec Guns N Roses, mesdames et messieurs. Qui ont confirmé dans une interview que la formation devrait sortir un nouvel album st studio d'ici la fin de 2021. Euh, ça, c'est vraiment cool, honnêtement. Ça va faire du bien, euh, du old school, rock... Euh, qui revient à la surface. On, on se souvient de Ozzy qui, qui a sorti un album récemment. Et puis euh, voilà. Parce que là, ça serait... S'ils si sortent ça, mettons, cette année, l'album, c'est la première à 13 ans depuis Chinese Democracy. C'est très cool. La preuve que la chanson, avec un R à l'envers, comme... La chanson dans est absurde. Le... absurde, ouais, absurde, ouais, absurde. c'est ça. Absurde, avec un R à l'envers, comme dans le logo de Korn, ayant été composé en 2001 à l'époque du début des sessions de Chinese Democracy, sorti en 2008, et portant alors le titre de Silk Worms. Euh, C'est en tout cas le, la, le premier inédit proposé par Guns N' Roses en 13 ans, comme oh, tu disais oh, dans le fond. Euh, voilà. Et après avoir interprété dans, la, dans une version remasterisée, à l'occasion de leur concert au Fenway Park de Boston, le, le stade des Red Sox, mm -hmm. mon équipe préférée, je dirais pas ça un fan des Yankees, ils vont m'arracher la tête. Euh, ça s'est passé le 3 août dernier. Un style différent de ce à quoi les Américains nous ont habitués et qui pourrait ou pas laisser, croire un, euh, pas laisser croire la sortie de cet album éventuel. C'est ça. Yes, le 26 juillet dernier, euh, l'ancien drummer du groupe Slipknot Joe, uh, Joey Jordison est décédé uh, dans son sommeil. Et puis le lendemain, le 27 juillet, uh, malheureusement, on a eu une fois de plus une mauvaise nouvelle. Uh, Dusty Hill, le chanteur et uh, bassiste de ZZ Top, est décédé lui aussi à l'âge de 62 ans. Alors uh, nous offrons uh, les sy nos sympathies aux familles et uh, aux artistes. Tous ceux qui l'ont côtoyé. Une bonne nouvelle qui arrive pour les festivals du Québec. Les festivals du Québec peuvent avoir 15 000 personnes depuis le 1er août dernier. C'est rentré en vigueur le 1er août dernier. Ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 1er août. La capacité des festivals à l'extérieur passera à 15 000 personnes. Ces capacités étaient de 5 000 personnes depuis le début du mois de juillet. Pour les concerts en salle, il peut maintenant y avoir 5500 spectateurs. J'imagine que suite au dernier point de presse, ils vont... Pour ouais. euh, euh, euh, vaccinal, faire vacciner, ces affaires-là. Ouais, oui, c'est ça. C'est un peu de la merde. Il faut 15 000, c'est un maximum. Mmh. Hein. Oui, mais en tout cas, ça, va être, ça, va, être, euh, ça va être dans euh, des gros stades. Une, une place que tu as quelqu'un, deux places que tu n'as pas ah, C'est un, un peu n'importe quoi. quoi. Comme WrestleMania euh, 37 un peu. C'est un là. petit peu euh, n'importe quoi parce que... On va aux États-Unis, tout le monde est serré, tout le monde est collé. Il va falloir que ça se laque. Ça va prendre des... Il euh... va falloir que ça bouge au Québec. On va enchaîner sur euh, une autre mauvaise nouvelle euh, qui concernait le groupe euh, Warrant euh, le 11 août dernier. Si tu veux enchaîner, tu bien beau. Euh, oui, dans le fond, le 11 août dernier fut une journée triste dans le monde de la musique. En fait, dix ans plus tôt, le 11 août, à la fête de Hulk Hogan. Le chanteur de Warren, Jenny Lane, est retrouvé sans vie à l'hôtel Comfort Inn de Woodland Hills, un quartier dans... Le, dans, dans voyons, excusez-moi, je, je recule la cassette, <rire> le rewind, dans un quartier de Los Angeles, en Californie. « La cause officielle du décès est un empoisonnement sévère à l'alcool. » Et oui, malheureusement, l'artiste qui avait 47 ans ne s'est jamais sorti de cette triste dépendance, qui est malheureusement l'alcoolisme. Ah, ça, ça, ça a joué toute sa vie. Il euh, y a eu... Tu sais, comme, le, voyons, Chris Cornell, lui, c'était l'héroïne, la drogue, mais lui, c'était... Johnny Lane, c'était vraiment l'alcool. Ah, c'est dommage. Tu sais, c'est des grosses vedettes, mais ils ont, ont toujours des problèmes, ah, des démons. Ah, c'est sûr, tu sais, il euh, y en a plusieurs, là. La cocaïne, puis toutes ces choses-là, c'est euh, triste, hein? mais c'est la réalité. Oui, exactement. Il euh, y a aussi il euh, y a trois fins de semaine de l'édition musicale qui se nomme en forêt à Rouen-Oranda du 19 au 21 août. Il y a eu dans le fond euh, Noé Talbot, euh, Caravane et Orange Lessard ». Euh, ensuite de ça, du 26 au 28 août Il va y avoir juillet euh, Jesse McCormack Et euh, Vendoo Les 3 et 4 septembre Il va y avoir aussi New Bleach and Miles Ça dit Vendoo? Comme Vendoo Guerrero <rire> C'est une joke Et nous allons enchaîner maintenant Mesdames et Messieurs Avec la programmation d'envol et macadam Qui aura lieu du 9 au 11 septembre au stade des capitales de Québec du baseball. Le stade le Canac. Le stade canac, mesdames et messieurs. Yes, donc, euh, ben écoutez, on, on va prendre quelques minutes Quelque pour peu... mettre un petit peu au vert le projet de Carl-Emmanuel Picard. Salut Carl-Emmanuel Picard. Euh, salut Carl, j'espère que tu vois bien. On va te booster ça, mon Yes, Trump. yes, yes, mon ami. Écoute, euh, gros événement là, qui s'en vient prochainement, 9, 10 et 11 septembre prochain euh, donc euh, on pourrait parler un petit peu de la programmation, oui, euh, mais ça va ça. faire du bien comme on disait, dans le fond c'est au Stade Canac le 9 septembre, il va y avoir en euh, vedette Grimskunk et euh, The Planet Smashers donc pour les, euh, les gens qui sont euh, fervents de ce cas, je crois que vous allez être servi avec l'équipe de Planet Smasher qui euh, livre toujours la marchandise lors d'événements les portes ouvrent à 17h et à 17h30, ça l'enchaîne avec The Roberts Creek Saloon Ensuite à 18h15 Alicein. Ensuite à 19h Drogue. <rire> ouais, je sais ça sa fait. Drogue. Yeah yeah, yeah yeah yeah, drogue. drogue. Pourquoi <rire> c'est drogue <rire> À 20h15 <rire> The Planet Smasher et euh, le main event, si on peut dire, à 21h45 Skunk. Euh, Grim Scank. -Scon. Grim Ensuite de ça, euh, on a un petit peu de diversité pour le vendredi 10 septembre. 17 ans, ouais. Euh c'est pas du punk, c'est une soirée plus hip-hop. Ouais. Euh, ça, les portes euh, vont ouvrir à 17h30. Et puis c'est MCM qui va ouvrir le bal avec euh, Westbroom. Euh, TYQ. Sensei H et euh, ben un invité est... qui, euh, qui euh, est à venir prochainement. Okay, c'est encore terme, ça? une surprise, non, non, non. Okay, Et puis, euh, dans le fond, il va y avoir quelqu'un avant Soulja. Et puis, euh, à 21h45, c'est Soulja qui va sur scène. Donc, euh, euh, grosse soirée pop en perspective. On pourra enchaîner aussi avec le samedi 11 septembre. Ça va faire 20 ans, les événements du 11 septembre. C'est ça. En espérant que ce gars-là vous fera oublier cette journée, malgré que c'est bien dur bon, Oui, ouais, mémorable, alors, les portes ouvrent à 13h30 cette fois-ci, mesdames et messieurs. Oui, ça va être une, une grosse journée de musique euh, remplie d'action et, et de. de, de, de, de divertissement. divertissement ouais. C'est ça. À 14h, de Bridget Sands. 14h45, Hopeful 16. 15h30, Hate Hit 2. 16h30, Aethername. 17h30, Boundaries. 18h30, Mute. 19h30, Comeback come back 20h30, va voir, Void. Va, va void, ça va être fort. Là. Oh, ça va, ça à coche. Là. Oh, ça c'est sûr. 21h30, Despacent Icon. Icon. Okay. Et ce sera tout. Euh, yes, maintenant, yes. On, va, maintenant on, on va procéder, yes. on va vous expliquer comment ça marche la billetterie parce que les billets sont en vente, bien entendu. Yes, yes, yes, en ce qui yes. concerne le jeudi 9 septembre, si vous voulez des billets en zone supérieure, le prix unitaire est à 29,43. Dans les mezzanines, euh, le prix unitaire est à 34,57 et dans les loges toujours un petit peu plus cher, 39,72. Pour ceux, du c'est par... par journée. Oui, c'est ça exactement, c'est par journée. Euh, nous allons enchaîner maintenant avec euh, le vendredi 10 septembre. Euh, dans la zone supérieure, le prix unitaire 39,72. Euh, les mezzanines, le prix unitaire 44,86 et dans les loges, euh, le prix unitaire 50,01. Oui. Je te laisse enchaîner avec samedi. Et puis le samedi, c'est la grosse journée. Donc, euh, dans le fond, euh, j'imagine que ça doit être un petit peu plus cher, à moins que je me trompe. Oh, ouais, c'est même plus cher. Euh, ouais, ben en fait, le, la zone supérieure est 44,86. Et, et puis euh, la mezzanine, c'est 50 51 et puis euh, la loge, dans le fond, c'est euh, 55 et 15. Et honnêtement, ça vaut la peine d'encourager local. On se souviendra vol et Macadam ont euh, réalisé de grandes choses. Dans les années antérieures, il y a eu des groupes comme euh, Aid breed et puis euh, j'en passe. Donc euh, honnêtement, ça vaut la peine d'encourager notre euh, ami Carl euh, Emmanuel. Qu'on salue une seconde fois. Yes! Alors maintenant, nous allons enchaîner que euh, le Summer Fest de Milwaukee, Wisconsin, mesdames et messieurs. Aura lieu du 1er au euh, 19 septembre 2021 avec des groupes comme Guns N' Roses, uh, 21 Pilots, le, le Ella Megatour avec Green Day, Fallout Boy et Weezer, Mighty Cyrix, Luke Bryan, Chris Templeton. Euh, Chance, The Rapper et plus encore hein. le reste de la programmation est tout aussi diversifié, diversifié avec Rise Against, The Kid Leroy Polo G, Diplo Vance Neal, The Motley Crew Florida, Stix G-Eazy G G Goo Goodles. Goodles Ron The Jewels Kenny Hoopla, Keisha Dropkick Murphys, OAR et, plus et, et encore. plusieurs autres il euh, y aura aussi la tournée intitulée euh, The 2021 Tour Celebrating du groupe punk rock Lagwagon qui joueront des chansons durant de l'album euh, Double Pledidium et Blaze. C'est du 3 novembre à San Francisco jusqu'au jusqu 19 décembre à New York. A noter que les 14 et 15 décembre la formation se produira à Montréal au Club Soda pour être plus précis. Et que la tournée implique également Red City Radio, qui est aussi un groupe punk rock. Récemment, mesdames et messieurs, le chanteur et leader du groupe british Iron Maiden, vous l'avez deviné, Bruce Dickinson, a révélé dans une entrevue que c'est Ramstein qui l'a inspiré pour le vidéoclip de la chanson « The Writing on the Wall ». Vous savez, la fameuse chanson qu'on a parlé récemment et qu'on a publiée sur Facebook Oui, oui, Eh bien, bien c'est euh, ça, c'est carrément Rammstein qui a inspiré euh, cet artiste euh, pour faire la vidéo. On pouvait pas passer à côté du 50e anniversaire de carrière du euh, chanteur-artiste populaire québécois René Simard, qui a fait une carrière très exemplaire. Euh, qui a fait le tour du monde, qui est allé au Japon, euh, qu'on entend un petit peu moins parler aujourd'hui, mais qui reste quand même... Euh, euh, bon, C'est est... bon, euh, Il est dans le cœur des gens. Exactement. Le, le, le petit smore avec ses petits poudings, le ross euh, L'oiseau s'est envolé. Il est devenu une grande personne maintenant. Exactement. Il a été annoncé le 3 août dernier que « Cry it, Riot » retrouvera son B6 original Rudy euh, Sarzo. Après 18 ans d'absence, ça c'est vraiment cool. Rudy dans le fond il a joué sur l'album Metal Hill qui s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires et qui a donné naissance à Common Feel The Noise et Metal Hilt. Il a également joué sur Condition euh, Critical. Sarzo est apparu dans les vidéos les plus remarquables de l'époque de MTV et a tourné avec le groupe jusqu'en 1985 et à nouveau en 1987, puis de 1997 à 2003. Pendant ces années, hors du groupe, Rudy Sarzo a été membre du groupe de Ozzy Osbourne, oui. White Snake, Dio, Blue Oyster Cult, Queensryche et The Guess Who. Il enregistrera et tournera avec Quiet Riot à partir de 2022. Pour sa part, euh, le baiser sexuel du groupe, Chuck Wright, se retire pour faire une carrière solo ou peut-être prendre une année sabbatique. C'est ça. On parlait juste avant de tourner, mais ben imaginez-vous donc qu'en mai 2022, en Irlande et au UK, euh, le retour de White Snake et Fourranger. Waouh, ça c'est un ça, énorme même, mesdames, spectacle. J'espère qu'ils vont passer au Canada, ça serait génial. Avec comme invité en Europe, bien sûr, c'est une tournée de huit spectacles entre le 10 et le 25 mai prochain. Non, tu te trompes. Avec comme invité en Europe, non, non, le groupe Europe. A Euro, oui, tu la reconnais? Ouais. C'est ça le groupe Europe. Euh, c'est une tournée à euh, belle imitation. C'est ah, une merci. tournée de 8 spectacles, comme je disais, du 10 au 25 mai de cette même année. Voici <rire> la liste des dates de la tournée. Donc le, le 10 mai, mai. c'est au Tree Arena de Dublin. Le 12 mai, c'est à Glasgow. Le 14 mai, c'est au Newcastle. Le 16 mai, c'est à London. Le 18 mai, à Manchester. Et ce suivi du 20, 22 et 25 mai. À Nottingham, Birmingham et à l'aréna Cardiff, Mother Point. Nous allons enchaîner maintenant avec le show business, mesdames et messieurs. Le film Camelot, premier volet, est finalement sorti au Québec le 23 juillet dernier. Si tout va bien, il devrait y avoir une trilogie. Récemment, le réalisateur Quentin Tarantino a révélé au balado de Mormon Podcast, n'avoir donné aucune scène de sa fortune à sa mère, qui est estimée à environ 100 US. Voici quelques 100 citations. 100 millions de dollars US. Ben, C'est ça? C'était 100 US. 100 <rire> millions de dollars US, je m'excuse. Ça va être des bloopers. C'est un ça. vrai montage, les amis. C'est ça. Alors, voici quelques citations. Ma mère a mal pris le fait que je ne travaillais pas bien à l'école. Elle me critiquait pour les petits scénarios que j'écrivais à l'époque en disant... « Cette petite carrière de scénariste que tu penses pouvoir avoir, c'est carrément fini », a-t-il raconté. L'auteur des succès comme Pulp Fiction ou Kill Bill a continué en indiquant qu'à force de voir sa mère sarcastique à son encontre, il s'est promis de ne jamais lui donner un centime de son succès. « Il n'y aura pas de maison pour toi, pas de vacances, aucune Cadillac pour maman. Tu n'auras rien pour m'avoir dit tout ça », a-t-il dit lui avoir lancé. Terence a confirmé cette... S'être tenu à cette promesse et n'avoir jamais aidé sa mère depuis son succès à Hollywood, à l'exception d'une fois pour payer de l'impôt. Il y a des conséquences pour les mots que les parents lancent à leurs enfants. Certains mots ou un ton sarcastique, sarcastique pardon, peuvent avoir des répercussions sur ses enfants. La leçon de cette histoire, Madame Tarantino, t'aurais dû former ta gueule en bon québécois. <rire> c'est drôle. Mais c'est ça pareil, ça arrive souvent dans les meilleures familles on va enchaîner on la... sur euh, ton film fétiche, c'est quoi qui se passe donc? oui c'est ça euh, il va y avoir un nouveau SOS fantôme qui va sortir oh, le 11 novembre 2021 euh, donc euh, moi j'ai vu, la, vu euh, les annonces et ça semble ouais. être intéressant Laissons euh, ça aller, puis on en reparlera peut-être dans un euh, futur podcast. On pourrait parler de West Phantom, c'est quelque chose. Ou de nos films fétistes de quand on était jeune, les Ninja Turtles ou quoi que ce soit, parce ça que, intéresse bien des gens. Parce que vous savez que Wrestle Rock Podcast, ce n'est pas seulement de la lutte ou de la musique, ça peut être du show business aussi. Yes. On essaie de couvrir le maximum euh, d'événements. Donc, euh, c'est une des raisons pourquoi on voulait euh, vraiment bien couvrir euh, Envoi les macadam. Donc, euh, voilà. Euh, merci beaucoup tout le monde Merci Benoît de faire plaisir. partie de cette aventure C'est toujours un plaisir et un honneur euh, De faire de un podcast avec toi C'est ici que se termine L'émission euh, 8 du 8.5 Sur la musique Du Wrestle Rock Podcast Et nous on se retrouve pour un éventuel Wrestle Rock Podcast Soyez-y L'action ne manquera pas Au revoir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 Sweet baby Jesus in the office.